Je suis Caroline Delume, je joue du théorbe et de la guitare. J'avais commencé mes études par jouer du violon pendant assez longtemps et puis j'ai commencé à jouer de la guitare et à faire de l'écriture, de l'analyse et puis petit à petit euh, à, à ne faire plus que de la musique et j'ai notamment été euh, assez tôt euh, passionnée par la musique contemporaine et la création. C'est en allant faire un stage de guitare contemporaine avec Beto D'Avzac que j'ai rencontré à Sablé des musiciens qui jouaient sur instruments anciens. J'ai commencé à m'intéresser à cette musique et à la trouver fort belle, notamment la musique de Mara Marais, et j'ai commandé un théorbe. C'est par ces musiciens que j'avais rencontré que j'ai aussi été écouter un concert euh, donné par euh, un ensemble vocal dirigé par Hervé Niquet au milieu des années 80 à Dieppe. C'était un très beau concert. J'avais déjà été très impressionnée par la gestuelle et l'énergie qui se dégageait euh, de, de Hervé. Hervé m'a téléphoné et proposé de jouer dans son ensemble qui ne s'appelait pas encore le concert spirituel mais euh, j'ai fait finalement euh, tous les premiers concerts du concert spirituel et j'ai continué parmi les, les dizaines de concerts et enregistrements euh, que j'ai pu faire avec le concert spirituel il y en a énormément qui ont été très marquants. Je dirais euh, par exemple Médée de Charpentier à l'Opéra Royal de Versailles. Mmh. Ou le tout dernier concert à Saint Louis des Invalides, le 10 mars dernier, juste avant le confinement. Qui, est, qui était un très beau concert avec une ambiance particulière. Peut-être que le plus beau souvenir est un concert qui n'a pas eu lieu. Hervé Niquet m'avait proposé de jouer dans une serre de la musique pour théorbe baroque et contemporaine, dans lequel il y aurait eu un, un lâcher de papillon Voilà, ça me fait encore rêver. J'aime beaucoup les, les expressions très imagées qui, qui sont en relation avec des sensations, notamment les, les sensations qu'on a euh, en voiture, euh, se garer sur le trottoir, euh, toucher le fond du garage, des, des anomalies, disons, de, du mouvement, pour euh, exprimer une fin de phrase euh, un peu ratée. Quand on joue dans un ensemble, la relation avec le public n'est pas la même qu'en soliste, et euh, il arrive cependant que nous ayons euh, quelques échanges, notamment euh, en tant que théorbiste, quand les, le public vient nous voir, des personnes viennent nous demander ce quels sont ces instruments, et, et parfois même, comment ça se fait qu'on joue de cet instrument. Le public ne sait pas toujours que le concert est un événement aussi bien pour eux que pour nous, et que derrière un concert, il y a beaucoup de préparation, et, et aussi euh, peut-être une, une, une vie de travail en hein, solitaire. C'est donc important d'avoir ce moment-là d'écoute commune, de partage. Le thé est un instrument contemporain et quand j'ai commencé à faire des concerts dans les années 80, c'était aussi original et aussi passionnant d'aller chercher des créations ou bien de, de, de découvrir un nouvel instrument. Ça correspondait bien à ma recherche de nouveaux timbres et de textures et de gestuels et d'exploration sonore en général. Il se trouve que beaucoup de compositeurs aiment beaucoup la musique ancienne et s'intéressent au théorbe. J'ai donc à la fois fait des concerts en tant que continuiste et puis joué du théorbe et de la guitare dans des créations contemporaines. La dernière qui aurait dû avoir lieu était une pièce composée par Pascal Jakubowski pour une commande de Radio France, Iridescence pour Théorbe et Électronique. L'enregistrement Le, a été repoussé. Je vais en jouer un petit extrait.